Dans ce cours, nous allons aborder la manière de composer des messages et de voir comment marche la précédente, c'est-à-dire qui prend le pas par rapport à un autre. Donc, si on regarde, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai des messages, par exemple, une séquence de messages unaires. Donc là, j'ai écrit, écrit l'expression suivante, 1000! factoriel, Class name. Qu'est-ce qui va se passer Bon, il se trouve que ça s'exécute exactement de la même manière que si j'avais mis toutes ces parenthèses. Et on voit que c'est embêtant d'avoir toutes ces parenthèses. Donc, ce que le système va faire, c'est que quand vous avez des messages qui sont d'un même niveau, ça veut dire binaire, unaire ou un mot-clé, ça marche dans les trois cas, il va toujours les évaluer de gauche à droite. Donc là, je vais envoyer le message factoriel à 1000, après je vais envoyer le message classe au résultat de factoriel, et après je vais envoyer le message name à ce, à ce, ce, nouveau, ce nouvel objet. Et je vais obtenir large positive integer. Donc euh, pour votre info, factoriel 1000 c'est quand même un gros nombre, vous pouvez aussi euh, essayer avec factoriel 10000 si vous avez envie. C'est un tout petit peu plus long. Donc, qu'est-ce qu'on voit Ça veut dire que on a des messages, on a des parenthèses pour exécuter des expressions en premier lieu. Ensuite, les messages unaires, ensuite les messages binaires, les messages à mots-clés. Et après, quand il y a égalité, on fait de gauche à droite. Donc, regardons un exemple. Là, j'ai un message unaire, squared, et un message binaire, plus. Donc, c'est le message unaire qui gagne. Donc, j'envoie d'abord squared et en plus en deuxième lieu j'envoie le message plus. Et donc j'obtiens bien 11. C'est correct. Maintenant, là j'ai un autre cas de figure, je vais lever à la puissance raise to. J'ai un message binaire et un message à mots clés. Donc c'est le message binaire qui gagne. Donc je vais faire premièrement ça va me faire 5 puis après je vais faire je vais faire raise to, ça me rend 32, c'est correct. Alors là c'est un exemple un peu plus funky. Les les couleurs, les couleurs en phareau sont, sont des objets, donc j'ai la classe couleur. Donc là, j'ai trois messages unaires, j'ai gray, white et black. Et j'ai deux messages euh, binaires, j'ai égal et j'ai moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer Le système va d'abord exécuter tous les messages unaires. Donc, je vais obtenir la couleur gray, la couleur white et la couleur black. Et là, donc, il faut que maintenant... J'envoie des messages, il me reste à choisir entre le message « moins » et le message « égal. Et donc là, je vais envoyer le message « moins » à l'objet « gray avec comme argument « white ». Ça va me donner le message, la couleur « black ». Et donc après, je vais comparer mes deux couleurs et ça me donne bah, que « black » égale « black », donc c'est vrai. Donc là, c'est plus un exemple pour vous montrer. On peut aussi faire de la coercion euh, automatique avec Faro, donc c'est une sorte de clin d'œil un petit peu. J'ai cette expression 1 classe MaxVal plus 1. Donc j'ai deux messages, unaires classe et MaxVal, et puis j'ai un message binaire. Donc comment ça s'exécute cette expression Je vais envoyer le message classe au petit entier 1, il me dit bah oui tu es un petit entier, hein, puisque tu es 1, c'est quand même très optimisé. Et maintenant je vais envoyer à la classe, puisque c'est le résultat de 1 classe, je vais lui envoyer le message MaxVal. Qu'est-ce que c'est que le message MaxVal quel est le plus grand nombre que tu peux encoder sur un petit entier C'est ça ce que ça veut dire. Et donc là, ça me rend ce nombre à quelques chiffres qui finit par 23. Et à ce nombre, maintenant, je vais lui envoyer le message plus 1. Donc là, j'obtiens bah forcément pas un petit entier puisque j'ai dit que la valeur... Puisque ça, c'est la valeur qui tient sur un petit entier. Donc ça, ça forcera forcément quelque chose qui n'est pas un petit entier. Et là, finalement, je lui demande, je veux savoir, mais qu'est-ce que c'est la classe de ce nombre eh bien, la classe de ce nombre, je mets des parenthèses, j'envoie classe, ça me dit, c'est un large positive integer. Donc si on voit, celui-là, c'est le plus grand des petits entiers, et celui-là, c'est le plus petit des grands entiers. Alors là, j'ai mis, mis des parenthèses, parce que si je n'avais pas mis de parenthèses, classe aurait été envoyée à 1. Ce n'est pas ce que je veux, je veux envoyer classe au résultat de cette expression. Donc, si on regarde, imaginons là, j'ai euh, créé un rectangle et je veux obtenir le point en bas à droite du rectangle. J'ai écrit ça, je l'exécute, ça plante, le, le système me dit, moi je ne comprends pas, 100 ne comprend pas le message bottom right. Bah oui, pourquoi Parce que bottom right, c'est un message unaire et il est exécuté avant tous les autres, donc il est envoyé à 100, son receveur. Mais ça, on ne comprend pas cet API puisque c'est de l'API de la classe rectangle. Donc là, je suis obligé de mettre des parenthèses que j'ai fait ici dans cette expression. J'ai mis des parenthèses. Donc comment ça se passe L'expression parenthésée est exécutée en premier. Dans l'expression parenthésée, j'ai deux messages binaires qui sont exécutés, qui me créent des points. Donc j'ai mes deux points qui sont créés. J'envoie le message extend à un point qui me crée un rectangle. Donc c'est l'idée, c'est j'ai un point euh, 0, 0 et puis après je lui passe euh, extend c'est euh, 100, 100, donc ça va me donner ce rectangle là, et maintenant je lui demande quelle est la valeur, donc bottom right à la fin, il eh bien d'envoyer un rectangle et il me donne quelle est, quelle est le, la valeur du point qui est ici, Bah c'est bien le point 100, 100, 100. Donc, maintenant, ce que je vous ai dit dans Pharo c'est que c'était très très simple, en fait il n'y a que des messages. Donc plus est un message comme les autres, il n'y a pas de précédence mathématique. L'avantage c'est qu'on peut utiliser plus pour faire des domaines spécifiques languages, on peut utiliser « plus » entre des objets qui n'ont rien à voir avec des objets mathématiques. Euh, typiquement, en Java, vous pouvez pas le faire. En C++, vous pouvez le faire quand vous redéfinissez des opérateurs. En Faro, la, la solution, c'était « plus » c'est un, un message comme les autres. Donc, c'est un choix de simplicité. Par contre, bah, il y a un prix. Le prix, c'est qu'il n'y a pas de précédence mathématique. Et on va voir ça par exemple. Bah là, dans cette expression, j'ai deux opérateurs ou deux messages euh, binaires. Et donc j'exécute de gauche à droite, et donc je fais 5 et puis boum, ça me rend 50 et c'est pas ce qu'on a appris à l'école. Donc pour obtenir ça, je vais devoir désambiguer, donc je vais utiliser des parenthèses autour de multiplier. Donc effectivement, il faut faire attention quand on manipule des opérations arithmétiques dans Faro, parce que les opérateurs mathématiques sont juste des messages. Donc un autre exemple, si je fais 1 tiers plus 2 tiers, je ne vais pas obtenir ce qu'il faut, parce que je vais, le système va d'abord exécuter cette expression-là, puisque ça va de gauche à droite. Donc maintenant, si je mets des parenthèses, j'obtiens bien le bon résultat. Là, j'ai vraiment un point intéressant à soulever, c'est que j'obtiens le petit entier 1 quand je fais 1 tiers plus 2 tiers. J'obtiens pas 1,0 quelque chose, ou j'obtiens pas 0,999, donc je manipule, c'est des fractions, elles sont exactes, et j'obtiens des calculs exacts. Donc en résumé, on aura vu qu'il y a... Trois sortes de messages, maintenant vous devez le savoir. Unaire, binaire et un mot-clé. On, on exécute de manière prioritaire les parenthèses, unaire, binaire et un mot-clé. Quand on est euh, à égalité, ça veut dire si j'ai deux, deux messages unaire, bah, je vais le faire de gauche à droite. Il n'y a pas de précédence mathématique parce que les messages mathématiques sont juste des messages comme les autres. Et ce qui est différent avec la plupart des langages, c'est que les arguments sont placés à l'intérieur de la structure, comme dans « between and ».